Je m'appelle Pierre. Euh, je suis en thèse euh, en informatique. Euh, J'ai commencé en octobre dernier, donc ça fait six mois. J'ai d'abord fait un bac S, puis euh, deux ans de prépa et euh, trois ans d'école d'ingénieur. Ma thèse porte sur un type de caméra un peu particulier qu'on appelle caméra pleine optique. Euh, C'est des caméras qui te permettent de photographier une scène depuis plusieurs points de vue. Donc en fait, quand tu vas prendre une, une photo avec cette caméra, tu vas te retrouver avec plusieurs dizaines de photos prises avec des points de vue légèrement différents. Le fait d'avoir plusieurs points de vue de la même scène va te permettre de faire pas mal de choses. Alors Notamment, ça va te permettre de recréer une image où tu pourras modifier à volonté la profondeur de champ et le plan de mise au point. Et euh, donc ça, c'est euh, très, très intéressant, notamment pour le cinéma et les effets spéciaux. Et sinon, euh, l'avantage aussi de prendre plusieurs euh, euh, images de, avec des points de vue légèrement différents, c'est que ça va permettre de calculer des, ce qu'on appelle des, des cartes de, de distance. En fait, euh, ça va permettre de déterminer euh, à quelle distance se situe chaque objet de la scène de l'appareil photo. Et ça, ça peut être utile notamment dans l'industrie, mais aussi, encore une fois, dans les effets spéciaux. Être doctorant, c'est avant tout être un chercheur débutant. Et comme tout chercheur, la première étape de ton travail, ça va être beaucoup de lecture. Tu n'as pas trop le choix. Si tu veux avoir des nouvelles idées, il faut généralement connaître tout ce qui a été fait par les autres scientifiques. Et donc la lecture de ces articles va généralement te donner une meilleure compréhension de ce sur quoi tu fais ta recherche et potentiellement te donner de nouvelles idées. Ces idées, tu vas les développer les tester. Et certaines vont aboutir à des avancées, d'autres non. Et donc quand, quand c'est le cas, quand ça aboutit à une avancée, généralement, tu essayes de, de publier ton travail. Donc tu vas le soumettre à certains... Scientifiques qui vont décider si oui ou non ton travail vaut la peine d'être partagé au reste de la communauté scientifique. Et si c'est le cas, ben, tu vas pouvoir publier un article dans un journal scientifique ou alors tu vas pouvoir aller à une conférence pour parler à un ensemble de chercheurs de, de ton avancée. Je pense que la recherche, ça se fait rarement seul, surtout quand, quand on est doctorant et qu'on débute. Moi, je suis euh, pas mal encadré par euh, ma directrice de thèse, avec qui euh, j'ai des réunions régulières pour expliquer ce que je fais et puis euh, bah, pour euh, donner un cap euh, à ma thèse. Je parle aussi euh, beaucoup avec euh, d'autres chercheurs euh, de l'équipe, euh, des doctorants et puis euh, des chercheurs avec un peu plus d'expérience. Finalement, moi, je ne suis pas là depuis... Euh, Très, long, très longtemps non plus, j'ai pas forcément euh, beaucoup d'expérience dans, dans la vie de doctorat, je suis là que depuis 6 mois, ce qui est déjà pas mal pour euh, quand même se faire une idée de ce qu'est la recherche, et puis il euh, y a finalement aussi euh, toute la, la phase finale euh, de, du doctorat où euh, ben, il faut euh, rédiger euh, un manuscrit, euh, de euh, généralement euh, une centaine de pages dans mon domaine, et euh, la soutenance de thèse où... Euh, un jury de 4 ou 5 personnes se réunit et devant lequel il faut présenter les 3 ans de recherche qu'on a fait.